Situé sur la serre de Caprarica, l'archéodrome Kalos est considéré le plus grand musée à ciel ouvert en Italie. À l'intérieur du musée, six différentes sections temporelles ont été reconstruites pour parcourir les étapes de la vie de l'homme de la préhistoire jusqu'à nos jours. Dans la section protohistoire, on peut admirer la reconstruction de Dolmen menir Uspec, témoignage mégalithique d'intérêt mondial. Dans la section de l'âge de bronze, on peut admirer en revanche les reproductions des huttes, très suggestives et intéressantes. Elles étaient souvent de forme ovale, réalisées avec une plante en pierre et élevées avec des piliers en bois recouvertes de roseaux et branches. Il y a aussi d'autres typologies de maisons, beaucoup plus grandes, qui appartenaient aux chefs de la tribu. Dans la section des Messapiens, très suggestive est l'air sacré, caractérisé par les soi-disant Chippi, c'est-à-dire des blocs en pierre locale en forme de parallépipède ou des formes pyramidale fixées dans les sols. On peut admirer aussi la colonne votive, avec une vue magnifique de la serre, qui représente la reconstruction d'un probable lieu de culte réservé à la déesse Tana. La déesse messe des agents atmosphériques. Une autre section représente le monde de la Rome antique. En effet, la serre de Caprarica a été aussi très fréquentée par les Romains, au point qu'elle était connue sous le nom de Lissierie de Tiberio, Ottavio et Constantino. Ici, on peut admirer la reproduction des routes romaines, des statues et des temples de la Rome antique. Une autre section de l'arcadrome est dédiée au village médiéval, avec la reproduction des boutiques des artisans, comme celle des tonneliers, les traditionnels constructeurs des tonneaux, utilisés pour la conservation et le transport du vin. Parmi les différentes boutiques, il y a aussi celle dédiée à la fabrication du fer et à d'autres pratiques du temps. La dernière étape est la section dédiée à la vie paysanne, un vrai musée démo-ethno-anthropologique axé sur la valorisation des objets et des traditions du monde rural. Dans cette section, on a reconstruite la cuisine, centre vital de la famille paysanne. Toute la famille était réunie devant le fait où, surtout en hiver, ils conversaient des événements de la journée.